Salut, ça va bien euh, Bah petite, euh, petite vidéo là, bah ouais parce que bah comme tu l'as vu euh, la semaine dernière il n'y avait pas de vidéo alors tu peux alors on pourrait se dire oh, c'était la Saint-Valentin et tout et tout ça et tout ça et il n'y a pas eu de vidéo du coup Oui mais non tout simplement j'avais la flemme euh, j'ai pas mal bossé et euh, le, les vidéos sont restées un petit peu en attente euh, en dehors des nouveaux abonnés, donc tous les 500 premiers abonnés de la chaîne et ceux qui regardent régulièrement les vidéos, euh, bah merci, c'est cool. Euh, en tout cas, je sais pas ce qui vous a pris, si c'est vous ou d'autres, mais j'ai, il euh, y a quelques mois en arrière, enfin il y a un bon moment en arrière, hein, même un an en arrière, facile, j'avais fait des vidéos sur des feux d'artifice un peu. Je sais pas pourquoi, je me suis chier. Et il euh, y a une vidéo nulle à chier qui a pris genre 5000 vues, ou 4000, je sais plus, euh, ou peut-être 3000, bref, quelques milliers de vues, alors que c'est vraiment une vidéo merdique, hein. c'est écrit dans le titre, hein, Feu d'artifice pourri de, je crois que c'était 2020 ou 2021 en plus, donc autant dire, avec les confinements c'était bien de la daube. Je sais pas si vous a pris, mais il euh, y a des vues sur ça, donc faudra m'expliquer. Euh, bah, si jamais les, les vidéos de Feu d'artifice, ça vous plaît, bah au cas où dites-moi, hein, j'en ai une pleine boîte chez moi, donc... Euh, au cas où, bah, je vous ferai ça à un autre goût, hein. <rire> si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs, je, je vous poserai la question euh, bah, dans la semaine où il y a cette vidéo-là qui sort. Euh, normalement, ça sortira un mercredi, donc limite le, le mardi, jeudi et compagnie. Je vous demanderai parce que justement, vous l'avez peut-être pas vu, mais sur la chaîne, je me suis un petit peu servi de l'onglet communauté où j'ai partagé depuis un mois à peu près, j'ai un peu testé voir les fonctionnalités qui avaient avait disponibles euh, et du coup d'amorcer de, des, des annonces sur les futures vidéos, sur ce qu'il y allait avoir. C'est aussi pour ça que cette semaine, il n'y a rien eu, l'organisation de tout ça. Et du coup, ça a donné qu'il euh, y a eu donc différentes choses qui sont passées, donc des publications d'annonces de, de, de vidéos. Et également, euh, j'ai vu qu'on pouvait faire des sondages euh, donc, euh, donc voilà, je pense qu'à l'occasion, je vous proposerai ça d'autres fois dans d'autres vidéos et même euh, avant, après, pendant les vidéos, s'il y a des nouvelles choses qui sortent et compagnie. Je me dis que ça peut être une valeur ajoutée à la chaîne et potentiellement, bah, pour vous, vous permettre de, voilà, de participer un petit peu aux échanges et tout ça sur la chaîne. Donc ça pourrait être cool. Donc je pense que je vous paramétrerai ça euh, là dans la semaine et puis euh, comme ça, il y aura des choses un petit peu... Hein régulièrement qui tomberont sur tout ça euh, donc euh, voilà c'est tout on se retrouvera également la semaine prochaine pour euh, d'autres vidéos donc on, je vais faire un nouvel unboxing ça fait un moment que j'en ai pas fait non, je déconne, c est, c est, c est... <rire> ça me date de, il n'y a même pas un mois le dernier unboxing que j'ai fait. J'en ai fait un sur euh, la machine sous vide justement, qui fonctionne très bien. Euh, et euh, je vais faire là donc un unboxing sur un appareil, un masque. Mais euh, vous verrez ça plus en détail, voilà. ça sera un peu plus cool. Euh, et puis également, par rapport à cette vidéo-là sur le masque, je vous mettrai euh, une petite vidéo à la suite pour vous parler euh, d'impression 3D euh, en lien avec le masque et avec d'autres choses. Et peut-être même une autre vidéo sur euh, les euh, impressions 3D euh, avec les armes à feu, ce genre de choses, c'est des sujets que, que je connais pas mal et au cas où je pourrais vous, vous renseigner à un certain niveau. Donc euh, bah voilà, et puis bah une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.